Je vais tout de suite passer la parole aux unes et aux autres pour que... D'abord pour une, une présentation très rapide de votre, votre parcours et puis peut-être motivation pour, pour la recherche avant qu'on en vienne à des éléments un peu plus précis. Euh, voilà, alors je ne sais pas comment on fait pour les... Euh, non, on peut faire euh, comme vous voulez. <rire> ça marche Oui, ça marche. Bonjour à toutes et à tous, donc, je m'appelle Marguerite Jossic, je suis docteur en mécanique. Je viens de terminer ma thèse en novembre dernier à l'université Pierre et Marie Curie. Là, je suis dans une configuration où j'ai plus ou moins décidé pour l'instant d'arrêter la recherche, donc je suis ce qu'on appelle en reconversion professionnelle. Donc, Pour présenter rapidement mon parcours, j'ai effectué tout mon secondaire donc collège-lycée euh, à horaires aménagés, donc j'avais une grande composante musicale dans ma vie étant donné que je pratiquais de manière intensive le piano et puis je suis, ensuite j'ai fait une licence en physique fondamentale qui s'est terminée par un master en acoustique physique étant donné que je voulais lier euh, en recherche ma passion pour la musique et puis mon, mon intérêt grandissant pour la physique. Et donc ce parcours s'est achevé avec une thèse à Paris 6 où j'ai travaillé en acoustique musicale, c'est-à-dire des problématiques qui lient mécanique, automatique et musique. Alors pour parler rapidement de, de mon intérêt pour la recherche, je pense que c'était un intérêt qui était tout à fait naturel dans le sens où j'aimais énormément les sciences fondamentales et la recherche m'apparaissait comme le lieu de la, la curiosité, le savoir, la liberté de comprendre. C'était peut-être un peu une image d'épinal que j'avais à l'époque adolescente et qui s'est ensuite euh, légèrement nuancée avec la réalité. Euh, et euh, donc c'était un intérêt qui était, je pense, tout à fait spontané. Et il faut aussi préciser que j'avais une mère euh, euh, chercheuse au CNRS et donc la question euh, de pouvoir faire de la recherche en science alors que j'étais une femme ne s'est pas vraiment posée dans le sens où, au niveau représentativité, j'étais quand même bien lotie. Euh, pour moi, être chercheuse, c'était un métier comme les autres. Voilà, donc c'est quand même un aspect assez important qui mérite d'être souligné. Euh, mon choix aujourd'hui d'arrêter la recherche, c'est plutôt lié euh, au, à l'expérience que j'ai eue dans ce domaine-là, euh, qui est assez personnelle et euh, bon donc on va parler ensuite. Donc je vais m'arrêter là et passer la parole aux autres. Ça marche oui. Alors, euh, bonjour à toutes et à tous euh, moi, je m'appelle Léa bitman je suis actuellement en deuxième année euh, de thèse en mathématiques euh, alors moi j'ai un parcours euh, j'ai un parcours très très classique enfin le le parcours qu'on pourrait dire un peu parfait où je suis passé par euh, l'école normale supérieure et enfin euh, je suis passée par la classe préparatoire euh, puis le NS euh, en maths et euh, j'ai continué à chaque fois la voie où euh, dans, dans, à chaque étape, en fait, euh, ce que je me disais, c'est que j'aimais faire des maths. Et donc, euh, à chaque étape, j'ai choisi la voie où il y avait le plus de maths et j'ai continué comme ça euh, jusqu'à jusqu la, jusqu la thèse de mathématiques, sans trop me poser de questions euh, en cours de route. Et, euh, et je voulais aussi dire, j'ai... <coughs> euh, <coughs> J'ai aussi eu un modèle sur la suite de ne pas se poser trop de questions. J'ai aussi ma mère qui est plutôt un bon modèle de ce côté-là puisqu'elle est une mère ingénieure. Et de base, dans mon parcours, elle m'a beaucoup poussée vers cette voie-là et vers l'expérimentation quand j'étais jeune. Et elle m'a beaucoup poussée à aller vers plutôt l'ingénierie. Donc au moment où j'ai fait une classe préparatoire, elle était vraiment pour que je continue dans cette voie-là, mais j'ai décidé d'aller plutôt vers les maths. Et, euh, et donc de ce côté-là, moi, je ne me suis jamais posé de question sur le fait que des femmes pouvaient faire euh, des sciences euh, et euh, des sciences dures avant, euh, plus récemment, euh, dans mon parcours. Et ça, j'en reparlerai aussi euh, un peu plus pendant la deuxième, le deuxième tour de table, je pense. Bonjour, je m'appelle Alexandra Walczak, je suis directrice de recherche en physique théorique, je fais la biophysique théorique, euh, je, je suis polonaise, et je fais mes études de base à Varsovie cinq ans, après un doc doctorat en physique euh, à l'Université de California in San Diego, après un euh, post à Princeton, après, je suis venue en France comme charge, euh, chargée de recherche. Donc ça, c'est mon parcours, euh, donc, un peu différent que tout le monde, j'imagine. Il y a quand même des similarités. Ma mère est chercheuse aussi. en sens social cette fois et, et donc je pense que je dois beaucoup à elle aussi. Et, mais aussi à mes profs de maths, physique chimie au lycée, et biologie aussi. Ce n'est pas qu'ils m'ont soutenu ou, ou dit que c'est bon de faire les sciences dures, mais ils ne m'ont pas empêché non plus et surtout pas dégoûté de, de la physique et de mathématiques. Je suis beaucoup reconnaissante à ça. Euh, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Mélodie Beaujeu. Je suis en cinquième année et j'espère dernière année de thèse euh, inscrite au Centre d'études européennes à Sciences Po. Euh, en sociologie politique comparée, je travaille sur les, les questions des politiques migratoires pour faire très, très large. Euh, alors moi, là, je, je fais partie de ces doctorantes, pour reprendre les mots du directeur général, en retard <rire> ou pas en avance parce que j'ai 35 ans. J'ai fait pas mal de choses avant de m'inscrire en thèse. Euh, j'ai travaillé 7 ans, presque 7 ans pour une ONG de solidarité internationale, toujours sur les questions, enfin, les questions de migration. J'ai fait des missions courtes pour des, des organisations de coopération internationale aussi et j'ai continué à en faire. De manière plus espacée pendant ma thèse, puisque ma thèse, j'ai pas eu de financement pour la thèse en tant que telle, donc j'ai dû financer ma thèse par ailleurs. Euh, pourquoi la, pourquoi une thèse Pour plusieurs raisons personnelles et professionnelles, parce que j'avais déjà été en, inscrite en master recherche, j'avais un petit parcours en master recherche à la fin de, de mes études secondaires. Euh, pour diverses raisons, à ce moment-là, j'avais choisi de pas continuer dans la recherche. Mais j'avais toujours quand même gardé ce, ce goût et cet intérêt. Et, et quand je travaillais de manière très opérationnelle, j'avais toujours essayé de, de garder le lien avec le, le secteur de la recherche d'une manière ou d'une autre. Euh, je trouvais aussi important de, de, de, de confronter et d'approfondir une expertise euh, que en, qui était déjà assez importante sur, des, sur ces sujets-là, euh, mais que je voulais euh, confronter à, aux, aux méthodes et à l'exigence scientifique de, de, de la recherche en, en sciences sociales. Et puis, et puis, autre détail enfin, qui, est plus, qui est plus secondaire, mais je pense qu'il compte, j'avais un projet aussi de, de, de, de maternité, d'avoir une petite fille que j'ai maintenant de, de deux ans et aussi étrange que cela puisse vous paraître, l'activité de thèse me paraissait assez compatible avec le fait d'avoir un enfant, en tout cas plus compatible que l'activité associative dans laquelle j'étais juste avant et qui était extrêmement exigeante et qui me paraissait pas laisser cet espace-là. Merci. Merci. Euh, bonjour à tous. Moi, c'est Suzanne Lutefala. Euh, Aujourd'hui, je suis en post-doctorat euh, au laboratoire de géologie de l'École normale supérieure. Euh, alors, je vais en fait euh, rajouter une couche sur les parcours, un petit peu la voie parfaite pour accéder à la recherche, parce que j'ai aussi, alors, mes deux parents sont chercheurs. <rire> et ça remonte aussi dans la famille donc j'ai eu des modèles qui m'ont aussi bah, encouragée à poursuivre dans cette voie et puis j'ai fait donc une classe préparatoire et puis j'ai intégré l'école normale supérieure de Lyon et assez naturellement je vais dire j'ai réalisé un doctorat sur une problématique qui me tenait à cœur je voulais juste mentionner deux choses qui ont vraiment été les facteurs importants dans la décision de faire une thèse euh, à la fois, c'était que c'était un sujet qui m'intéressait. Pro... Moi, je travaille sur des problématiques environnementales et c'était euh, primordial pour moi que ce soit un sujet qui parle à, aussi à mes valeurs et à ce que je veux faire, euh, contribuer à la société. Et puis l'autre facteur euh, qui m'a aussi beaucoup poussé, c'est le facteur humain. C'est que j'ai rencontré des gens qui ont été mes directeurs de thèse après, euh, avec qui je savais que je partais sur des bonnes bases et avec qui j'avais envie de faire un projet. Donc c'était vraiment quelque chose d'important euh, à ce moment-là pour moi. Et donc pendant ma thèse, j'ai eu la chance de... Bah d'obtenir et d'être récompensé par la bourse L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Et je voulais aussi juste mettre un peu de contexte autour de, de l'obtention de cette bourse, c'est que je suis arrivée dans un laboratoire où il y avait pas, quand je suis arrivée, il n'y avait pas de financement pour moi pour que je puisse assister à des conférences ou faire des projets, plus des missions expérimentales ou des missions de terrain. Et du coup, bah je me suis dit, bon, bah je vais essayer de trouver moi de l'argent pour, pour faire aussi toutes ces choses que j'avais envie de faire pendant ma thèse. Et donc, j'ai dû poser pendant ma thèse, une vingtaine de candidatures à toutes les bourses <rire> possibles et imaginables. Il y en a une dizaine qui a fonctionné. Je pense qu'en partie, mon parcours d'excellence a aidé euh, à, avoir, euh, voilà, à obtenir cette reconnaissance. Euh, mais, euh, mais voilà, c'était dans ce contexte-là. Et ensuite, le, la dernière chose, et je vais finir là-dessus, c'est que euh, je, je pense que cette obtention de la bourse L'Oréal, UNESCO ça a vraiment été un déclic pour moi dans ma perception, de l'égalité femmes-hommes dans le monde de la recherche et dans le monde scientifique. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis voilà, rendu compte de certaines choses, moi qui avais peut-être eu aussi un parcours euh, assez privilégié jusqu'à ce, jusqu ce moment-là. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ces premières présentations. Donc euh, plusieurs d'entre vous ont, ont indiqué avoir eu une une motivation totale et dès le début pour la recherche. Et puis, plusieurs ont mentionné que les difficultés étaient venues ensuite. Donc, dans un deuxième temps, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de ces, de ces obstacles auxquels vous avez pu vous heurter. On en a discuté quelques-uns déjà de façon un peu plus théorique dans la première table ronde. Et peut-être que vous êtes reconnu dans certains des, des facteurs qui ont été énoncés, par exemple en termes d'exigence de, de surinvestissement total, continu, en termes de mobilité géographique. Mais on peut penser à d'autres facteurs qui peuvent avoir trait notamment à, à l'environnement de travail qui peut être hostile. On vit aujourd'hui un, un moment historique de libération de la parole autour des questions de, de harcèlement sexuel et plus généralement de, de, de sexisme dans l'environnement de travail. Donc on sait que c'est des facteurs qui peuvent jouer. Donc en tout cas, voilà, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu chacune de, du type d'obstacle auquel vous, est, vous estimez vous être heurtée en tant que femme et vous pouvez aussi parler de choses dont vous avez, dont vous avez pu avoir été témoin parce que parfois c'est c'est pas toujours évident de parler de soi donc vous pouvez tout à fait ouvrir la discussion sur des des, des choses plus extérieures ou des commentaires sur des, des choses qui ont pu se passer autour de vous euh, voilà donc je vous laisse la parole pour pour, pour un temps un petit peu plus long cette fois-ci voilà on va reprendre le même euh, donc, euh, alors pour répondre à la question, euh, c'est vrai que la question des obstacles, c'est assez important et c'est très difficile de, de prendre conscience. En fait, même après, là, ça fait euh, euh, plusieurs mois que j'ai fini ma thèse et je me suis vraiment posé la question de quels obstacles j'ai rencontrés. Euh, je dirais que le premier obstacle, qui est plutôt une cause, euh, c'est euh, la faible représentativité des femmes euh, dans le domaine où je travaillais. J'étais à cheval entre deux labos, des labos de mécanique et d'informatique plutôt, euh, donc avec beaucoup d'hommes. Et euh, cette dynamique masculine, je dirais, euh, euh, engendre, est pour moi la cause de, de, de, de quelques difficultés pour les femmes à s'affirmer dans, dans, dans ce milieu-là. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti d'un point de vue personnel. Euh, le, la première chose, c'est que bon, quand vous avez, c'est valable pour plein de milieux professionnels euh, où les hommes sont très présents, c'est que vous avez une dynamique euh, qui fait que euh, certains, du fait de la majorité d'hommes présents, vous allez avoir une espèce de solidarité inter-hommes euh, inter qui fait que certaines personnes vont euh, ne pas du tout se sentir menacées par le fait de dire euh, des propos problématiques, euh, donc euh, essentiellement des, des propos sexistes. Et qu'à l'inverse, en position de femme, quand vous êtes confronté à ces propos-là, c'est parfois difficile de répondre, notamment parce que vous êtes seul, et puis deuxièmement parce que c'est finalement assez sexposer quand on est seul, de dire euh, bah, ça, euh, c'est juste inacceptable de dire ça. Euh, ça, c'est la première chose, je pense, qui est partagée par beaucoup de gens. Euh, la deuxième, c'est que j'ai aussi noté que dans les initiatives masculines pour euh, essayer d'améliorer notamment la parité, c'est des initiatives qui sont en général relayées, et confirmées et avec enthousiasme par les femmes, et quand elles sont minoritaires, bah, du coup, vous n'avez pas beaucoup de femmes pour appuyer ce genre d'initiative. Donc, moi, je me suis retrouvée dans des réunions où des personnes proposaient d'augmenter le nombre de femmes recrutées, et où autour de la table, j'étais la seule femme, et que ce n'était pas vraiment relayé. Non pas que ce soit jugé inutile, mais en tout cas, j'ai eu l'impression que ce n'était pas une priorité. Voilà. Donc, ça, c'est des choses que j'ai pas mal ressenties. Et l'ensemble de ces choses fait que, comme vous disiez, ça peut. Euh, générer un climat assez, euh, pas hostile, mais en tout cas lourd à porter. Et ça, c'est des choses dont je me suis rendu compte tardivement euh, quand je me suis mis à travailler avec une femme pour la première fois en troisième année de thèse, euh, une ingénieure qui a été recrutée dans l'équipe et où je me suis rendu compte de la bouffée d'air que c'était pour moi de travailler avec une femme euh, sur une base hebdomadaire ou même, euh, ou même quotidienne. Donc comme quoi, ouais, parfois il faut des éléments déclencheurs pour se rendre compte de, de, de ce qu'on est prêt à endurer au quotidien. <rire> Euh, voilà. Après, le deuxième, le deuxième obstacle, euh, qui est pour le coup beaucoup plus personnel, c'est euh, que j'ai eu l'impression euh, de souvent douter de mes capacités, ou en tout cas qu'elles étaient souvent remises en question. Euh, alors ça, c'est pas forcément lié au fait que je suis une femme, mais il y a quand même dans la recherche, la promotion de certaines valeurs, on en parlait dans la table ronde tout à l'heure, de euh, dons de soi au niveau professionnel, d'assurance, d'estime de soi... De, de compétitivité aussi, qui ne sont pas des valeurs qu'on attribue ou en tout cas qu'on inculque aux femmes. Ça, c'est un, un point de vue que j'ai. Donc, du coup, au niveau personnel, ça, ça a ça entré beaucoup en résonance avec ce que, ce que je vivais. Et du coup, j'ai vécu, euh, il y a eu dans la thèse, de manière continuelle, une injonction à beaucoup travailler, euh, à laisser tomber euh, aussi ce qu'il y avait à côté. Donc moi, j'étais musicienne, comme je le disais tout à l'heure. J'avais une thèse avec une thématique musicale. J'étais entourée de chercheurs, presque tous musiciens, pour l'un de mes labos. Et j'ai pourtant arrêté de pratiquer la musique. C'est pour vous dire le, le niveau d'énergie de, de, <rire> que me demandait ma thèse et à laquelle j'étais plus du tout prête en fait, à, à investir dans autre chose. Et puis ça a touché d'autres secteurs, mes activités militantes, euh, ma, vie, ma, vie, ma vie personnelle aussi. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée, euh, qui est en fait aussi, j'ai l'impression, une difficulté répandue dans, et que j'ai partagée avec pas mal de doctorants et où c'est très difficile d'en de, parler. En fait, enfin, ce que j'ai ressenti, c'est que les gens n'en parlent pas, que c'est un espèce de tabou. Alors, il y a des structures qui sont mises en place au niveau universitaire, il y a des cellules psychologiques, mais elles ne sont pas mises en avant. Et pour moi, à partir du moment où on ne met pas en avant ces, ces structures-là, c'est que finalement, on ne reconnaît pas le problème qu'il y a derrière qui est qu'il y a un vrai malaise, je pense, chez les doctorants à ce niveau-là et les doctorantes. Voilà. Alors moi, j'ai quelques points que j'aimerais mentionner aussi, qui sont pas mal liés à ce que Marguerite vient de dire. Mais tout d'abord, pour revenir sur mon parcours, mon parcours parfait de normalienne, ce qui est arrivé aussi dans mon parcours, c'est que Vraiment, le phénomène dont on parlait tout à l'heure de tuyau percé, je n'avais jamais entendu ce terme-là, mais en fait, c'est exactement ça. Euh, en fait, petit à petit, dans ce parcours parfait on, de sélection par les mathématiques, souvent, euh, le nombre de femmes a diminué euh, d'année en année. Et moi, je, je continuais à être bonne ou je continuais à passer ces sélections. Et euh, c'était un peu sournois en fait, comme phénomène de... Au début, on ne se rend pas compte, quoi, on est en, on est en seconde, il euh, y a à peu près la parité, et puis on arrive en première, terminale S. Euh, Déjà, il euh, y a un peu moins de filles. En euh, arrivant en prépa, il euh, bon, y en a encore moins. Puis euh, j'ai continué en, en prépa en classe étoile, quoi. Où on préparait plutôt les concours ENS Polytechnique. Là, on était carrément plus, plus beaucoup. Et, euh, et en arrivant à l'ENS, euh, paf, il euh, n'y avait plus que moi. Et je me suis retrouvée à une fille sur 40, sur 40 2% de la promo. Et, euh, et là, je me suis quand même rendu compte bon, en fait, là, il euh, y a un problème. C'est. C'était arrivé petit à petit et, euh, et j'aurais je, je pu le voir venir un peu plus, mais en fait, non, c'est... Et, euh, et là, ça m'a vraiment ouvert les yeux je, sur... Euh, j'ai commencé à ce moment-là à me poser beaucoup de questions sur euh, comment ça se fait que moi, je me sois retrouvée là. En fait, euh, parce que tout simplement, moi, je m'étais pas posée la question avant sur euh, pourquoi, je, pourquoi je faisais ça et, euh, et qu'est-ce qui me poussait à faire ça. Et, euh, et là, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions et à discuter beaucoup avec... Euh, d'autres gens à l'ENS pour voir si on pouvait améliorer cette situation. Euh, on est évidemment il n'y a pas de solution simple comme hein, comme on, on l'a dit avant. Et euh, d'autant plus que euh, en continuant sur cette voie-là, en fait, euh, je trouve qu'il y a vraiment un, un problème. Il y avait vraiment un problème de de, de, de modèle quoi. On l'a dit aussi un peu tout à l'heure. Euh, C'est euh, dans ma première année à l'ENS, euh, j'ai euh, croisé les seules femmes que j'ai croisées en rapport avec le département de mathématiques étaient les secrétaires. Donc, parce que, comme dit, il n'y avait personne d'autre fille dans ma promo euh, en élève. Et il y avait euh, une professeure. Et il se trouve que je n'ai pas suivi son cours euh, cette année-là. Et euh, donc, euh, au niveau des profs, je n'en voyais, voyais aucune. Et il y avait une chargée de TD, qui était en fait la chargée de TD du même cours que la, que la professeure. Et donc, comme je n'ai pas suivi ce cours, je ne l'ai pas côtoyée non plus. Et donc c'est, je me suis retrouvée donc cette année euh, dans un climat vraiment 100% masculin, sauf pour les secrétaires. Et c'était un petit peu difficile. D'un coup, je me suis vraiment sentie pas à ma place. Ou euh, finalement, euh, peut-être, euh, peut-être que cette voie, euh, c'était pas tout à fait un bon calcul. Euh, peut-être qu'il faudra chercher à faire autre chose. En fait, même à un moment donné, en première année, je me suis effectivement dit ça. Hmm. Et euh, d'autant plus que, euh, euh, pour revenir sur, sur autre chose, c'est qu'il y a dans le monde de la recherche, et je pense peut-être tout particulièrement en mathématiques, il y a vraiment une certaine forme d'élitisme par rapport à la réussite où voilà, les, gens qui, les gens qui sont forts en maths sont des gens très forts, qui sont naturellement très forts, et on ne se pose pas la question. En fait, ils, ils, ils, Ah, mais lui, il est très fort, ou elle, elle est très forte. Et, euh, et aussi, certainement, c'est des gens très forts qui adorent les maths, et ou alors adorent, leur, ça marche dans plein d'autres, euh, plein disciplines, j'imagine, mais je connais moins, euh, qui, qui adorent leurs recherche, qui sont fans de leur sujet de recherche, que ça marche très bien, ils sont très forts, ils comprennent très bien, ils passent leur vie à faire ça. Euh, voilà, il y a vraiment une très très for grosse forme d'élitisme. Et du coup, euh, quand on se reconnaît pas forcément dans ce modèle-là, quand ça marche pas forcément autant, euh, on peut aussi se poser des questions sur le fait d'être à sa place dans, euh, dans ce milieu-là, et surtout que du coup, les quelques modèles qui existent de femmes en maths ou en sciences, en règle générale, euh, correspondent vraiment à ce modèle-là. En fait. On nous présente quelques modèles de femmes, et c'est des femmes qui sont très très fortes, qu'on reconnaît comme, comme, comme très fortes, qui ont très bien réussi, qui donnent tout pour les maths, ou pour leur domaine. Et, euh, et donc, c'est des modèles, c'est déjà important de les avoir, parce que enfin, c'est bien d'avoir quelques modèles pour se référencer, mais on ne s'y reconnaît pas forcément. Et, et donc, peut-être, en fait, ces, ces quelques modèles, ont aurait tendance à décourager aussi les, les, les femmes pour qui ça ne marche pas forcément aussi bien. Et je voulais parler de la... Bon, c'est peut-être pour après le... Ouais, En fait, non, je vais après sur quelques idées pour lutter contre ça, en fait. Bah non, oui. ouais. Ouais. Je vais m'arrêter là-dessus. Oui. <rire> Donc, moi, quand, je, quand la personne âgée ici, je me suis dit que je veux peut-être parler plus grandement que de mon, mes, mes expériences personnelles. Personnellement, je pense que je, et je suis consciente que j'avais beaucoup de chance. J'avais beaucoup de soutien pendant toute ma carrière jusqu'à ce moment-là. J'avais de très bons mentors, des hommes et des femmes et de très bons collaborateurs. Et, mais je veux soulager quelques points que j'ai observés récemment. La première chose que je veux dire, que pour moi, c'est très important de dissocier le fait d'avoir des enfants et d'être une femme. Pour moi, les enfants sont des problèmes des parents. Ce sont des problèmes qu'on a entendus, Mais les parents, c'est aussi des hommes. Donc, je me bats vraiment pour plus de lois pour les pères qui ont des enfants. Je pense qu'il faut avoir un congé de paternité obligatoire. Et c'est vraiment un enfant, ce n'est pas un problème de sa mère, c'est un problème de son enfant. Donc deuxième point, et je pense que ça me touche, c'est l'indifférence globale de beaucoup de mes collègues. Souvent, on évoque ce tuyau percé, on dit que le problème apparaît à la collège et c'est là où il faut le résoudre. Mais ce n'est pas du tout vrai, c'est un tuyau percé avec beaucoup de feedback. Et ce feedback est très important. Si on ne voit pas les femmes, les, les, les élèves, les étudiants ne vont pas choisir d'être chercheuses. Donc, il ne faut vraiment pas penser comme ça. Bien sûr, il y a des problèmes partout, mais il faut réagir où on peut. Pour nous, c'est dans le niveau de, du CNRS, de, des études, des universités. Et, troisième point. Et c'est la sélection que Léa a déjà, a déjà parlé, c'est le fait qu'on sélectionne sur les qualités qui ne sont pas nécessairement si importantes pour être chercheux, mais c'est juste facile dans l'évaluation. Si on est si rapide à résoudre les problèmes, ce n'est pas nécessairement le fait qui sera le plus important qu'on cherché On ne sélectionne pas pour la créativité, parce que c'est presque impossible, on ne sélectionne pas sur la persévérance qui est une qualité, qui est très importante dans la recherche et il y a plein d'autres. Donc les concours et le système de concours et le process de sélection, c'est quelque chose qui, qui je pense, il faut, il faut réfléchir là. Après la parité, je, je suis membre du comité national du CNRS. Plusieurs comités de recrutement dans ce moment-là et plusieurs comités de concierge scientifique. Je suis dans une position vraiment d'être contre la parité parce que c'est grâce à la parité où je me trouve. Mais en fait, je suis, depuis quand je suis dans le comité national, je me trouve très militante pour la parité. Je, je, je regarde mes collègues et je me rends compte que si, si je ne serai pas là, il n'y aura personne qui va dire à la fin pourquoi on n'a pas assez de pourcentage de femmes auditionnées et des choses comme ça. Donc, si on n'est pas là, personne ne va pas se battre pour nous. Donc, je suis vraiment pour, pour la parité, mais après, il faut que notre responsable qui était là, par exemple, et, et trouve des de solutions pour nous protéger comme les femmes, pour qui on peut continuer de faire la recherche. Donc j'ai pas de solution, mais il faut réfléchir là. Et les solutions peuvent être différentes pour les enseignants chercheurs, pour les chercheuses, euh, etc. Mais il y a une seule solution vraiment il faut plus de femmes dans la recherche. Et donc c'était voilà. Et une autre chose plus spécifique au CNRS que ça ne s'arrête jamais. La sélection ne s'arrête jamais. On a le DRCEU, les gens postulent à 60, 65 ans. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça Moi, je ne vois aucun intérêt. Et une autre chose plus spécifique au CNRS, beaucoup de choses sont secrets et c'est impossible de savoir comment ça marche. Pour les gens qui essayent de postuler pour CNRS, les vocabulaire de l'information qui sont en ligne disponible et la réalité, pourquoi c'est pour ça Avant, il y avait les délégations pour passer des R, C, presque à personne ne savait pas que ça existe. Pourquoi c'est comme ça Pourquoi cette mentalité d'une secte secret Ça, je ne comprends pas. Je sais que ça a enregistré. <rires> et a. Dernière chose, moi personnellement, et peut-être c'est mon biais personnel et c'est très difficile de s'extraire de ce biais personnel, mais moi je pense, comme Amina je pense, a dit, que mobilité ça donne du pouvoir, ça libère des choses, ça libère des gens. Maintenant je suis là, je parle mes histoires, les gens connaissent, comme les, ils me regardent, ils ne pensent pas à une petite fille de 18 ans qui a commencé les études. Et je pense que même si on revient dans la même situation, si on est parti, ça nous donne le pouvoir d'avoir vu quelque chose, vécu quelque chose et de revenir un peu différente. Et ça, donc je pense que la mobilité, ça, ça donne des problèmes, mais ça peut aussi libérer de, de gens. Merci. Euh, je me retrouve pas mal dans ce qui a été dit, hein, malgré la diversité des, des parcours, mais euh, moi, ce que je, je, voulais, euh, je voulais un peu partager euh, ici, c'est justement euh, des, des obstacles, euh, parce que j'ai dans mon entourage d'autres cas euh, euh, de, de, de chercheuses ou doctorantes qui ont eu euh, des enfants pendant leur, leur doctorat et, et qui étaient confrontées à, à des obstacles très concrets. Euh, et, et moi, dans mon cas, ce pas vraiment euh, ce qui s'est passé, euh, parce que euh, ça je l'ai pas forcément, enfin si je l'ai dit au début, n'étant pas financé par euh, Sciences Po, euh, j'avais pas de contrat doctoral euh, en tant que tel, donc pas non plus de charges d'enseignement, etc. Donc ça, ça rend ma situation un petit peu particulière euh, par rapport à, à des collègues euh, qui m'ont par exemple euh, raconté ou que j'ai vu euh, euh, batailler. Euh, pour obtenir, notamment une collègue économiste bataillée pour obtenir une inscription en, en quatrième année pour motif de grossesse et qui s'entendait se, se, dire que c'était son problème à elle, qu'elle n'était pas, enfin, de manière évidemment pas explicite mais de, de manière informelle, que c'était elle qui avait choisi de faire un bébé, qu'elle devait l'assumer elle devait derrière ou qu'un congé maternité c'est trois mois donc on s'organise sans prendre en compte évidemment le, la situation de précarité d'une doctorante qui n'est absolument pas privilégiée pour avoir une place en crèche, etc. Donc ça, c'est sûr que je pense qu'il y a vraiment une, une, une différence à marquer et sans doute un vrai travail à faire entre les, les laboratoires de recherche. Je le dirai après dans les atouts, mais il y a vraiment des, des réponses institutionnelles et des, qui sont quand même très, très différentes d'un labo à l'autre. Et après, pour revenir dans mon cas en particulier, moi, ce qui m'a vraiment taraudée pendant mon parcours et maintenant, comme j'ai aussi réfléchi et pris du recul moins, c'est ce sentiment qui m'a a, a toujours été présent d'illégitimité. Euh, dès le départ, euh, et comme moi, je m'étais dit et je, je, partais, je commençais une thèse comme ça, que je ne faisais pas une reconversion professionnel, donc je ne voulais pas faire carrière dans l'académique. Euh, mais je voyais la thèse comme une parenthèse qui me permet d'évoluer dans mon cheminement professionnel. Euh, mais je ne voyais pas continuer euh, pour, pour, pour, pour plusieurs raisons. C'est vrai que mes, mes, premières, mes premiers mois euh, dans le labo avec un temps soit peu un rythme de doctorante, euh, m'a totalement confortée dans ce choix. <rire> mais euh, pour, je dirais, peut-être de mauvaises raisons pour le coup. En voyant, euh, en effet, euh, toutes les exigences euh, que, qui est vécues de l'intérieur ne prennent pas la même dimension en termes de non seulement il faut faire sa thèse et il faut la faire bien, mais il faut réseauter, il faut il faut il faut, euh, il faut voyager, euh, il faut être là aux réunions euh, importantes, euh, il faut participer à la vie du labo, il faut il faut il faut il faut, il faut et qui clairement euh, très vite, de manière euh, tout à fait lucide, me paraissait complètement incompatible avec euh, mon rythme à moi qui devait aussi travailler par ailleurs pour financer ma thèse et, et, et, et d'ailleurs dont je ne et je ne voulais pas faire les sacrifices éventuels pour arriver à m'adapter à cette à ces exigences là tout ça pourquoi en plus pour voir des, des, des, des jeunes ou moins jeunes post-docs qui enchaînaient les post-docs dans des situations de précarité et essentiellement des femmes avec des, des salaires qui qui allaient avec et qu'il a encore, euh, moi, en tant que jeune maman, etc., et ma situation personnelle, ne, ne pouvait pas, euh, ne pouvait très difficilement être envisagée. Donc ça, c'était une première chose. Et puis ce dont j'ai pris conscience un peu plus euh, progressivement, par rapport à cette, cette toujours cette... Euh, alors que euh, dans le milieu associatif ou dans d'autres milieux, j'étais très à l'aise euh, professionnellement, dans la prise de parole, etc., je me retrouvais dans le milieu de la recherche très inhibée, beaucoup dans l'autocensure. Euh, euh, beaucoup dans la réserve, voire dans le retrait. Donc ça m'a, ça m'a beaucoup interrogée. Et, euh, et, et c'est vrai que, que j'en suis aussi arrivée à, à, à voir qu'il y avait plusieurs choses là-dedans. Qu'il y avait le fait que j'ai un parcours considéré comme atypique. On me l'a rappelé sans arrêt. Euh, voilà, en France, c'était considéré comme atypique en soi. Master Recherche Sciences Po, ONG, Organisation internationale, thèse, expertise, ce n'est pas en soi complètement fou, mais on me disait toujours que j'avais quand même un parcours atypique. Hein. Donc, donc voilà, ça, ça, ça, ça, ça crée quand même une, une distance. Il y avait ça donc clairement. Et puis il y avait aussi en effet que, que ce qui me frappait, frappait par rapport à ce que j'avais vécu, c'est que les normes d'évaluation de, de, de, qui étaient discutées aussi dans le labo, les normes comportementales aussi étaient clairement calquées sur des modèles de carrière linéaires sur lesquels les considérations de conciliation, justement, vie privée, vie privée travail, n'entraient pas en ligne de compte, pour lequel il n'y avait pas d'espace pour en discuter ou pour le négocier, etc., et qui était incarné très fortement par des hommes et des hommes avec des postes durables. Donc, donc tout ça, c'est vraiment amené à, à, à en prendre conscience, à adopter aussi une posture en effet en partie critique par rapport à ces normes et ces valeurs et, euh, et moi ma, ma stratégie après coup à moi elle a été clairement celle de la, de la distanciation donc de mmh. puisque de fait j'étais déjà distancée que j'avais déjà une contrainte qui m'obligeait à ne pas être là et euh, eh bien j'ai euh, joué le jeu euh, minimal c'est à dire en étant là euh, en faisant mes présentations de, de, de, de la thèse que j'étais en train de faire en, en me conformant à, aux, aux attentes académiques et en, et en réalisant mon projet mais en mettant de, de côté le, le reste. Et, et pourquoi je parle, il y a des obstacles là-dedans, c'est que là maintenant j'en parle de manière évidemment a euh, posteriori, de manière, mais sur le moment c'est vecteur de beaucoup de mises en, en question, de, de doutes, de perte de confiance en soi, euh, qui joue aussi évidemment dans, le, dans la conduite de la, de la thèse. Alors pour, pour partager un peu mon expérience personnelle et peut-être un peu plus sur les obstacles et le chemin qui reste du coup à faire, juste une petite anecdote, je suis arrivée un petit peu en avance et je suis ici au CNRS, c'est la première fois que je viens, et je suis allée à la cantine et j'ai été... Euh, Accueillie sur la porte de la cantine par deux photos de femmes en sous-vêtements qui faisaient la promotion d'une vente de lingerie puisqu'on était le 8 mars. Et, euh, et donc je me suis dit que je pensais que je venais pour un colloque sur égalité femmes-hommes et qu'il y avait peut-être encore des choses à faire. Euh... Oui, ben bah voilà. Et, euh, et en fait, l'autre anecdote un peu moins rigolote, c'est que dans le métro pour venir ici, je me suis retrouvée dans le même carré que quelqu'un qui racontait une expérience qui était une expérience qui pouvait tendre vers du harcèlement sexuel dans, une, dans un laboratoire du CNRS et qui expliquait, qu'il avait euh, écrit une lettre à la hiérarchie pour, pour expliquer cette situation. Euh, donc, complètement par hasard euh, cette coïncidence et je viens devant vous pour parler de l'égalité femmes-hommes donc euh, moi mon expérience elle n'est pas allée euh, du tout jusque là euh, je pense que euh, j'ai voilà, eu un parcours privilégié où je ne me, je me suis pas forcément sentie en fait, je ne devais pas me sentir illégitime parce que je voyais des modèles féminins comme ma mère, comme des gens dans mon entourage. Et pourtant, en fait, je me souviens à l'école normale de me sentir pas forcément à ma place. J'étais dans un parcours où il y avait à peu près 50% de filles et de garçons parce que j'étais en chimie. Mais je voyais, et là je me suis tout à, totalement reconnue dans la typologie que, que Pascal Barbier, c'est ça, a présentée sur l'image d'un chercheur qui doit être un chercheur engagé, qui a sa vocation, qui va passer ses week-ends à lire des articles et, et à trouver ça génial d'écrire des articles Wikipédia. et Je ne me, me retrouvais pas du tout là-dedans et du coup je me suis demandé si c'était vraiment fait pour moi de faire une carrière scientifique. Et en fait, c'est en rencontrant d'autres gens et qui avaient d'autres modèles et qui faisaient leurs recherche avec d'autres modalités et d'autres attentes que je me suis dit que peut-être il y avait de la place pour pour moi, dans ce, dans ce domaine-là. Euh, ensuite, je voulais juste parler de trois exemples. Alors, euh, je n'avais jamais entendu non plus l'expression tuyau percé. Moi, il y a deux semaines, j'ai entendu un mot qui, qui était le, le mot d'évaporation. C'est-à-dire que, bizarrement, euh, après le doctorat, et euh, entre le doctorat et les concours, et donc euh, les postes permanents, il y avait un phénomène d'évaporation, euh, et dans lequel je me retrouve aussi, parce que je me pose des questions, euh, on est à un moment où, pareil, je me suis retrouvée exactement sur ce truc d'un moment de vie où euh, on a des contraintes, euh, voilà, on, on a des contrats qui sont des contrats précaires et on a aussi euh, bah, des réflexions sur, euh, sur notre vie personnelle, sur euh, si on a envie de fonder une famille ou d'autres choses et je me retrouve complètement dans ça euh, en tant qu'obstacle euh, important pour la, pour la suite. Et, euh, et la dernière chose que je voulais dire, c'était que donc, euh, euh, en parallèle de mes activités de recherche, j'ai aussi fait des activités d'expertise où j'ai été amenée à être dans la position où je devais interviewer euh, et donc faire des entretiens de, de gens qui devaient être considérés comme des experts de mon domaine. Euh, et je travaillais ça en milieu international, en contexte international. Et en fait, euh, on s'est rendu compte que les, les noms des gens qui nous étaient conseillés, ça correspondait toujours à la même catégorie. En anglais, c'était « old white male », donc des gens dans, avancés dans leur carrière, qui étaient plutôt euh, euh, blancs et masculins. Et donc on a essayé d'avoir un peu, c'était difficile et ça demandait un vrai, véritable effort, d'inclure de la diversité et d'aller chercher parce que les gens étaient mal identifiés. Et donc et les femmes et même les, autres, les gens qui viennent d'autres origines aussi, ça, ça a été difficile dans le cadre de, de ce projet-là. Et donc la dernière chose que je voulais dire, c'était qu'en fait maintenant, quand j'ai besoin de soi solliciter des gens, soit que bah, moi je suis sollicité et que je me retrouve par exemple ici sur une table ronde, mon premier réflexe c'est toujours de faire un petit scan de euh, bah, hommes, femmes, euh, diversité, et je, ça me prend quelques secondes, mais au moins j'en prends conscience, en général c'est la première, la première étape, c'est de prendre conscience de, ce, de là où on se, retrouve, de se trouve, s'il y a des biais, et aussi de le dire. Et du coup, il y a une fois où j'ai été invitée à une table ronde du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On était huit sur scène et j'étais la seule femme. Et bah, je l'ai dit, J'ai juste dit sans, sans le juger, mais juste pour que les gens se rendent compte. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ne se posent même pas la question et qui du coup pensent qu'ils n'ont pas, euh, qu pas de préjugés puisqu'ils ne se posent pas la question parce que ce n'est pas important pour eux. Et donc, euh, bah donc voilà, je vais terminer là-dessus. Merci beaucoup à toutes pour ces témoignages extrêmement riches. Alors je voulais aussi préciser pour le public, qui doit commencer à être frustré, qu'on réserve un temps de questions après la, la dernière, le dernier tour de table. Donc vous avez évoqué pas mal d'obstacles, et puis d'ores et déjà au fil de l'évocation des, des difficultés, des obstacles, bah, d'ores et déjà des leviers de, de, de dépassement de, de ces obstacles. Donc c'est là-dessus que j'aimerais qu'on se concentre dans un deuxième temps, donc sur de façon très générale ce qui vous aide à, à surmonter ces obstacles, à persister, euh, euh, plus généralement, ce qui facilite euh, votre expérience en tant que femme dans ce milieu euh, de la recherche, dont vous avez euh, décrit pas mal de, de difficultés euh, structurelles, donc, euh, et euh, je sais que vous allez mentionner des choses qui sont beaucoup extérieures à vous, parce qu'on a souvent tendance à le faire, mais pensez aussi à des caractéristiques personnelles. J'ai beaucoup entendu les mots de chance d'être là ou d'illégitimité, mais il peut y avoir aussi du talent, de l'intelligence, de la persévérance. Voilà, je voulais juste le souligner parce que je ne suis pas sûre qu'elles le feront elles-mêmes. Donc voilà, je vous passe maintenant la parole. Merci. Euh, bah, du coup, oui, j'ai peut-être commencer par un point de vue très personnel, euh, euh, des atouts. Euh, alors j'avais parlé au début de, de, du, du climat, en fait, euh, parfois hostile, euh, et c'est vrai que moi j'ai dû développer euh, des atouts personnels pour faire face à ça. Euh, euh, j'ai très vite ressenti le besoin de dire qu'il était hors de question qu'on dise des choses sexistes ou qu'on ait des actes sexistes devant moi. Euh, donc on prononce le mot de féministe qui est parfois un un gros mot mais qui, a, moi, m'a beaucoup aidé en tout cas à mettre sur la table le fait qu'il n'était pas possible pour moi de, de, de tolérer certaines choses et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai vu l'avant et l'après en fait, euh, j'ai vu les trois premiers mois de thèse et puis j'ai vu la suite de la thèse et, euh, et c'était assez positif en fait. C'est-à-dire que euh, j'ai vu des collègues qui disaient des propos sexistes et s'excusaient ensuite du fait que j'étais là. Euh, j'ai vu des collègues aussi qui se sont auto-censurés, c'est-à-dire qu'au moment où ils allaient dire quelque chose ils ont fait ils ravalaient leurs trucs, ils disaient, ah non mais là, tu peux pas dire ça, il y a Marguerite et, euh, et donc c'est bon c est, c est, c est des toutes petites choses hein, mais c'est vrai qu'au quotidien, euh, bon, quand on s'est pris plein de trucs dans la, dans la figure, ça, ça aide en fait, de voir que les gens au moins prennent conscience de ces choses-là et, et diminuent leurs leur propos euh, discriminants. Euh, et puis euh, la deuxième chose positive que ça engendre, c'est que euh, quand vous reprenez quelqu'un qui dit un pro, quelque chose de sexiste, vous ouvrez automatiquement une conversation derrière. Donc ça ouvre aussi des, des, des espaces pour parler du sexisme, euh, là où en général les sujets de conversation euh, euh, parlent de science, d'autres choses, du week-end, mais absolument pas ces problématiques-là. Alors c'est des conversations qui sont souvent éprouvantes, euh, surtout quand vous êtes toute seule autour de la table à la cafétéria, mais, mais euh, moi ça m'a beaucoup aidé aussi à, mettre, euh, à, à dire, parler de ces choses-là qui étaient importantes pour moi et à faire comprendre qu'il y avait des soucis euh, à ce niveau-là. Euh, donc d'ailleurs, oui, Donc je disais c'est éprouvant et là, il y a d'ailleurs certains collègues avec lesquels j'ai décidé de ne plus aborder ces questions-là parce que ça devenait beaucoup trop fatigant et rien qu'à l'idée de la conversation qui allait arriver, j'étais déjà fatiguée d'avance donc <rire> j'ai laissé tomber. Euh, alors après, le, le, le deuxième atout, mais ça, ça me concerne moins, c'est plus des témoignages que j'ai eus de, de copines thésardes qui ont rencontré des soucis de harcèlement sexuel dans les laboratoires. Euh, parfois qui ne va pas jusqu'au harcèlement, mais des propos sexistes, ponctuels, et où euh, j'observe, bah hein, c'est très connu, mais toujours ce même mécanisme où elles se sentent totalement illégitimes, elles se sentent coupables, elles pensent que c'est de leur faute, etc. Et je ne comprends pas comment aujourd'hui, alors qu'on parle tant de ces choses-là, il y a toujours ces mêmes mécanismes qui se mettent en place et pourquoi on n'arrive pas à mettre des dispositifs qui permettent de libérer la parole là-dessus. Alors, il me semble que dans les universités, maintenant, c'est obligatoire d'avoir des référentes égalité femmes-hommes. Euh, dans certains laboratoires, il y a des comités parité. Euh, alors, on se centre toujours sur... Euh, la parité est quand même un thème qu'on retrouve beaucoup. Le harcèlement sexuel, moins. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on devrait vraiment, euh, vraiment mettre sur la table. Alors, l'idéal, pour moi, ce serait que dans chaque école doctorale, euh, il y ait des référentes égalité femmes-hommes un, par école doctorale, et surtout qu'on présente ces personnes-là. C'est-à-dire que ça ne reste pas une nébuleuse euh, euh, je dirais abstraite, c'est-à-dire qu'on sait que ça existe, mais le jour où vous avez un problème, c'est quasiment impossible personnellement d'aller parler à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré pour parler de quelque chose d'aussi intime que du harcèlement sexuel. Donc pour moi, c'est important de déjà descendre dans l'échelle, de dire euh, bah, au lieu d'en mettre, de mettre un chargé pour toute l'université, on va en mettre à différents endroits, et de présenter ces personnes-là lors de réunions, je ne sais pas, moi j'imagine, chaque année, les nouveaux, les nouveaux personnels qui arrivent, on fait une réunion, on présente la référente et on dit, voilà, on envoie le message qu on, qui dit qu'on sait que ça existe, on, on est contre, et si vous rencontrez des problèmes, c'est à cette personne qu'il faut aller parler. Mais au moins envoyer ce message-là, qui est souvent, c'est basique, mais parfois juste on ne l'entend pas, et ce qui fait que certaines victimes ont vraiment du mal à... Voilà, donc ça, ça vaut pour toutes les, les, les, les initiatives qui sont mises en place aujourd'hui, qui je pense sont, sont très bien, hein, mais juste... Euh, quand on met une initiative en place, c'est important de faire la communication, en fait, et de juste créer un, un, un, une relation personnelle avec ces personnes qui sont en charge de, de relayer ces problématiques-là. Voilà. Euh, du coup, euh, je, je suis très d'accord avec tout ce, que, tout ce que tu viens de dire, mais je, je vais revenir sur un point de vue un peu plus, euh, un peu plus personnel sur d'autres choses. Euh, par rapport à mon parcours, en fait, j'ai eu de la chance d'avoir, pour le coup, un climat qui n'est pas tellement hostile, bien que je suis la seule doctorante... Non, je ne suis pas la seule doctorante dans mon laboratoire, mais la seule qui vient régulièrement. Donc je me souviens, on retrouve très souvent seule à la cafétéria, par exemple dans un groupe d'une dizaine de personnes. Et, et pourtant, en fait, j'ai de la chance d'avoir des soutiens dans ce groupe. Donc il y a souvent des débats féministes parce que, sur, des, sur des questions de présence de, de femmes en recherche et j'ai beaucoup de soutien. donc Je trouve que c'est une bonne chose quand même. Il y a un certain nombre d'hommes qui prennent conscience qu'il qu y a des soucis et qui se renseignent et, et qui ont des choses intéressantes à dire là-dessus aussi. donc Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et, et aussi d'un point de vue personnel, pourquoi moi j'ai finalement décidé de de continuer en recherche, c'est qu'en fait je me suis parce que je m'étais quand même posé beaucoup de questions à un moment donné, c'est qu'en fait en réfléchissant et en rencontrant des groupes un peu militants, on se rend compte en fait de cette dynamique globale et, et des, des dynamiques d'autocensure en fait que je me suis quand j'ai envisagé d'arrêter à un moment donné, je me suis dit mais est-ce que je suis en train, est-ce que si j'étais un homme, j'envisagerais je, d'arrêter, est-ce que je me poserais autant de questions La réponse, je pense clairement non. Enfin, et, euh, et peut-être, euh, je me dis que j'ai regardé les gens autour de moi qui se posaient moins de questions et qui, tout simple, qui eux, continuaient tout simplement, et euh, ça avait l'air de marcher. Donc euh, peut-être euh, peut continuer comme ça, en fait, se dire euh, si je suis arrivée jusqu'à là, à ce moment-là, euh, c'est que j'avais ma place peut-être quand même. Et euh, du coup, euh, je peux tenter de continuer encore. Quoi. Ça veut dire que j'ai peut-être encore un peu ma place. Et euh, et en me rendant compte que ouais voilà le, parce que j'avais aussi un sentiment d'illégitimité et euh, et en fait il faut de temps en temps faire des efforts sur soi-même pour se dire de réfléchir à euh, se dire mais j'ai quand même accompli ça et ça peut-être c'est pas si mal quoi c'est un petit peu quelque chose il faut en être content et euh, il faut un peu euh, enfin se concentrer là-dessus plutôt que sur les donc j'essaie de me concentrer plutôt sur les aspects positifs que que sur le négatif et, euh, et euh, Marguerite l'a sous-entendue, euh, je suis aussi partie du, du comité parité de mon laboratoire, donc qui est l'IMJPRG, euh, laboratoire de, de, mathématiques, institut de mathématiques de Jussieu Paris-Rive-Gauche. Euh, donc Le, le, le laboratoire s'est doté d'un comité parité on, qui est paritaire, donc on a un certain nombre d'hommes et de femmes, où la, la mission est euh, sur le constat du fait qu'il n'y ait vraiment pas beaucoup de femmes au laboratoire. Euh, essayer d'avoir de, des actions pour augmenter le nombre de femmes au laboratoire et euh, la parité en règle générale. On a un pouvoir euh, assez limité, mais euh, par exemple, on peut décider de... On essaie de faire en sorte que les conférences qui sont soutenues, au moins financièrement, par le laboratoire, euh, aient un nombre euh, non nul de femmes de, qui, enfin conférencières, c'est déjà pas mal, on n'essaie pas d'avoir la parité, on sait très bien que c'est pas possible, mais on n'essaie même pas d'imposer des quotas, euh, parce que c'est vraiment compliqué, mais juste euh, au cas par cas, on regarde, est-ce qu'ils ont fait des efforts pour qu'il y ait un nombre au moins représentatif du domaine de femmes qui euh, sont invitées à parler, euh, à défaut, qui sont euh, invitées à la conférence, mm -hmm. à présenter des choses ou même euh, juste à participer à la conférence. Donc, euh, et on essaye peut-être, des fois, euh, c'est un peu plus artificiel. De, euh, du coup, il y a des phénomènes où on y rajoute des femmes auxquelles ils n'auraient pas pensé naturellement dans le cadre de la conférence, euh, mais parce qu'il leur fallait une femme, parce qu'ils savent qu'on on est là pour vérifier derrière. Euh, donc ça, ce n'est pas, pas forcément une bonne chose en soi, parce que ça fait un peu cheveux sur la soupe, quoi, des fois, pour les femmes euh, qui se retrouvent là. Je, on en a, on a parlé, mais en même temps, euh, en même temps, si on ne fait pas ça, ça, ça permet quand même quelque part de créer, de, de créer cet effet de modèle. Quoi, de, à un moment donné, il faut peut-être quand même euh, forcer le fait de montrer les femmes qui, qui, qui sont là, les, les quelques-unes, il faut les montrer peut-être un peu plus pour, euh, pour euh, voilà, créer des modèles, créer des aspirations euh, à continuer dans ce domaine. Je, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et par rapport à ça, euh, si je voulais citer une... Euh, une super expo qui a été faite l'année dernière par l'association Femmes et maths, de portraits de mathématiciennes. Donc ils ont affiché des photos de mathématiciennes devant leur tableau, plein de formules mathématiques, avec les mathématiciennes qui avaient au préalable parlé de leurs recherches, donc hyper enthousiastes. C'est une magnifique expo. Et en fait, les gens qui ont fait cette expo ont pris le biais de, de présenter des, des femmes de, de parcours très différents, donc, euh, de, euh, de domaines de mathématiques différents, d'âges différents, d'origines différentes et de niveaux de réussite différents aussi. Et ils n'ont pas juste pris euh, les plus grandes mathématiciennes euh, qui existent actuellement. Quoi. Et, euh, et en fait, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Et en fait, c'est quelque chose de très original, qu'on qu ne voit pas si souvent. Et apparemment, euh, ils ont vraiment eu du mal euh, à, à faire... Enfin, euh, c'était un choix sur lequel ils... ils qui était vraiment important pour, pour, pour elle, en fait, en l'occurrence. Et il euh, et y a même des financements qu'ils ont eu du mal à avoir ou qu'ils n'ont peut-être pas eu, je ne sais plus exactement, je ne veux pas dire de bêtises, euh, parce qu'ils ont fait ce choix de ne pas prendre les femmes qui réussissaient le plus, mais de prendre des, des taux de réussite différents. C'était quelque chose pour lequel ils se sont battus. Quoi. Et c'est vraiment quelque chose d'important et je pense que c'est une bonne initiative à, à soutenir. Sur, euh, donc euh, toute cette histoire, je pense que le plus important, c'est d'arriver à à montrer des à montrer des gens euh, auxquels on peut s'identifier et euh, des voilà des, euh, des gens qui ont des parcours similaires euh, ou, ou au moins des éléments clés dans ce parcours et de peut-être faire un peu plus de un peu plus de publicité sur eux euh, pour euh, pour inciter euh, les pour inciter toutes les jeunes filles avant qu qui sont là à tous les à tous les grades comme on disait en fait et, euh, les filles qui disparaissent à tous les grades, elles ont été découragées à un moment donné. Enfin, les filles, et les femmes, à un moment donné. Et peut-être il fallait, peut-être qu'il fallait un peu plus les, il fallait un peu plus montrer que les, les femmes comme elles, elles en particulier, avaient leur place ici. Donc, par exemple, cette table ronde, il y a plein de, il y a plein de femmes, c'est bien, qui font, qui sont dans les domaines de recherche. Regardez, on est là, on existe. Et, on fait des trucs et on gagne même des prix. Et, euh, par exemple, le prix L'Oréal, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et euh, ouais. euh, on, peut faire, on peut faire des choses bien aussi. Ouais. Bon, euh, moi, je voudrais revenir juste pour un moment sur la question femmes-enfants, parce que j'ai oublié d'ajouter une chose. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants. Il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfants. Et ils ne sont pas moi de femmes parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Je pense que c'est... Le... Moi, j'ai des enfants. Donc, juste, je dis pas ça pour m'expliquer. Bon, et il y a des choses qui sont sûres, donc pour être positive maintenant. Il y a des choses qu'on tous sait, mais il faut le dire, la sensibilisation autour de, de gens autour de nous, nos persévérances dans tous les sens. Et, mais un endroit où je peux m'arrêter, c'est le mentor, le soutien de les gens autour de nous, euh, des de chercheurs autour de nous, nos collègues, notre famille, nos parents. Et je pense que ça, c'est très, très important. Je bénéficie beaucoup de, de menteurs et ça, si on arrive à des problèmes que dont Marguerite a parlé de... Eh, qui, peuvent devenir très graves comme le euh, harcèlement sexuel, mais pas seulement juste de petits problèmes de, de, de chaque jour. Moi, je bénéficiais beaucoup de l'effet que je pourrais parler avec quelqu'un euh, dans le département qui, qui n'était pas dans mon, ma directrice de thèse ou mon directeur de thèse. Je pense que c'est très important. Là, il faut se réfléchir un peu de la question légale parce que si on revient à le problème de, ouais, légal qu'on... Le harcèlement. Et par exemple, aux États-Unis, si, si, si je travaille aux États-Unis, un étudiant vient me dire quelque chose, il faut absolument que je le déclare ça aux autorités. Pour moi, ça pose un problème parce que comme ça, on ne peut pas aider quelqu'un. Parfois, on peut aider juste en parlant ou de proposer les solutions. Donc ici, je pense qu'il faut vraiment euh, réfléchir. Le soutien aussi des partenaires. Je sais que beaucoup de mes collègues femmes ont des partenaire chercheur et vraiment le fait qu'à la maison, quelqu'un te comprend, c'est très, très important. Quelqu'un qui va prendre des enfants parce que l'école arrête à 18h30, et cette colloque plus tard, par exemple. Et il, y a, il y a beaucoup de choses euh, comme ça. Donc je pense qu'il faut, faut vraiment libérer des hommes et leur donner le pouvoir, là, pour être comme nous. Et point 6. Ou perdu. Et bon, et je pense aussi qu'on l'a dit, il y a des solutions différentes, il y a des parcours différents, il n'y a pas une solution pour tout le monde. Et là, il faut se souvenir qu'il y a des parcours différents, si on veut l'appeler atypique, typique ou je ne sais pas quoi, il faut se souvenir de ça, on n'est pas tous égales. Et même je même un collègue qui dit que c'est très important de recruter des femmes normaux, pas les femmes qui sont extraordinaires, et super humaines, parce qu'on recrute des hommes comme ça et on n'a aucun problème avec ça. Mais pourquoi pas les femmes C'est choquant qu'on entend ça parce que bien sûr, on est tous extraordinaires, surtout ouais, dépasser les frontières, tout ça, mais et vraiment, il faut, il faut Pense, moi, au début, j'avais vraiment l'impression qu'il dit n'importe quoi, mais je réfléchis plutôt et je pense qu'il a raison. C'est un, un « il », c'est un homme qui a dit ça. Bon, Et la dernière chose, moi aussi, je, je, je suis organisatrice de plein de conférences. Et ce que je me remarquais, si on demande aux gens à, dans les comités d'organisation trois noms, ils donnent trois noms de dons Si on demande les, les trois noms, ils donnent deux de femmes, aucun problème, ils donnent deux noms de femmes remarquables. Et c'est seulement ça, si on veut arrêter d'avoir 35% de femmes dans une colloque, il faut commencer avec 70-75 noms de femmes au début, parce que après la vote, ce ne sera plus que, que 50 qu'on invite, et beaucoup de femmes disent non, parce qu'on revient à la problème de parité. Pour la parité, je veux aussi dire que la parité est bonne, parce que ça nous aide. Ça nous donne la, la pouvoir, ça, ça nous donne la représentation. Donc, et, et, il faut se souvenir de ça. Oui, je pense que, que c'est important de montrer aussi un certain nombre de, de, de ressources hein, individuelles et collectives que, que clairement, je pense qu'on n'avait pas, n'existaient euh, pas il y a encore quelques années. Euh, moi, je sais que ce qui m'a beaucoup euh, porté, enfin, dans le bon sens, c'est... Euh, c'est en effet d'avoir, euh, même si je disais tout à l'heure que c'était difficile de créer ces espaces de dialogue sur euh, l'équilibre euh, vie, euh, vie familiale, etc. Euh, de fait, il y en a beaucoup qui se créent de manière plus ou moins formelle en fait et, euh, et, et c'est vrai que moi, dans les différentes structures dans lesquelles je suis passée, aussi bien euh, centre de recherche qu'agence, qu il euh, y, y a déjà, je pense que là où il y a un, un vrai plus, c'est sur euh, un peu cette question de libération de la parole. Il euh, y, y a des tas de choses dont euh, euh, j'ai pu parler avec des collègues euh, qui m'ont moi-même fait prendre conscience de certains mécanismes euh, qui, euh, qui, qui, qui se sont vraiment produits, je dirais, ces, ces, dernières, ces, dernières, ces dernières années. Et je pense que toute l'actualité qu'on a autour sur la libération, la prise de les, les, la libération de la parole et tout, n'y est pas pour rien, hein. c'est quelque chose qui, est assez, qui traverse aussi les, les institutions euh, et sur des choses en effet qui ne sont pas seulement du domaine du euh, de, de, de, de, de choses très tangibles comme euh, du harcèlement direct ou je sais que j'ai discuté avec des amis, collègues, chercheuses sur le fait qu'on eh ben, n'avait pas établi, la même, on n'avait pas les mêmes relations vis-à-vis d'un chercheur statutaire qui était tous les deux notre, notre supérieur hiérarchique et en, en essayant de s'expliquer pourquoi, pourquoi avec moi ça se passait très bien et avec elle ça se passait pas bien du tout au-delà des différences de tempérament, d'affinités ou ce genre de choses, on s'est rendu compte qu'en fait, le fond de l'affaire, c'était qu'elle était, qu était, euh, euh, était postdoc et aspirait à un poste et était exactement dans le même domaine de recherche que ce chercheur, alors que moi, je l'avais fait connaître le fait que je voulais pas aller vers une carrière académique et que j'étais pas, pas, pas en compétition, j'étais pas dans une, une rapport, un rapport de compétition. Et je pense que rien que d'arriver à, à identifier un peu collectivement ces mécanismes-là, à en parler, à les identifier, c'est déjà un grand plus pour, pour les unes et les autres, et les uns et les autres, parce que quand on peut le faire avec des hommes, c'est encore mieux, évidemment, et c'est évidemment souhaitable. Euh, ensuite, sur le, je voulais aussi mettre, mettre l'accent sur des, des ressources, certaines ressources extérieures que je n'avais pas euh, forcément euh, envisagées au départ. J'ai participé à, à une formation de ce, de ce réseau dont vous avez certainement entendu parler, les, les expertes, euh, euh, avec la, la, la très renommée maintenant Caroline Dehasse <rire> et, euh, et, et, et je suis un peu étonnée parce que j'avais participé à cette formation un petit peu intuitivement comme ça et en fait euh, j'ai trouvé ça très utile, très, très utile euh, justement sur ces questions de légitimité, euh, sur, euh, sur en fait pas mal de faux problèmes qu'on se pose aussi, enfin qui ne sont pas des faux problèmes parce que évidemment c'est tous les, les, les obstacles qu'on rencontre qui nous y ramènent, mais, mais, mais sur un peu la voilà, déconstruction, toujours pareil, de, de ce sentiment d'illégitimité. Qu'est-ce qu'il y a derrière euh, Elle a fini par nous faire toutes jeter notre illégitimité dans une poubelle. <rire> un très concret, tout ça. Et, et en fait, tout ça, c'est quand même des choses qui, qui participent, encore une fois, à cette, à cette vraiment conscientisation. Et, et, et, et, et, et ça, je crois que c'est quand même très important pour aller, évidemment, vers... Vers, vers le changement. Et simplement, je voulais revenir aussi sur, quand même, par rapport à ce que disait le, le directeur en, en introduction, sur cette importance d'être assez volontariste dans, dans les, les, les dispositifs qu'on peut mettre en place dans les universités, dans les labos, cette espèce, ces veilles sur l'égalité. Je crois que ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on a vraiment, des, comme je disais tout à l'heure, des, des, des, des, des réponses institutionnelles très différentes selon, je pense, il faudrait voir avec la recherche justement, mais selon les secteurs, selon selon, les, selon les, les, les institutions, les laboratoires et quand même ce que je peux constater euh, un peu de loin hein, à, à Sciences Po, en tout cas dans le labo dans lequel je travaille, c'est qu'il y a cette, tout cette, ce pôle sur l'égalité qui s'est créé avec quand même pas mal d'actions autour et, et, et là aussi j'étais assez agréablement surprise justement toujours euh, euh, je reviens sur la, cette grossesse-là, mais je vous rassure, ce n'est pas mon seul leitmotiv, <rire> euh, euh, où j'ai euh, où, où demandé en fait qu'elles étaient... Est-ce que c'était prévu une doctorante enceinte et, et là, l'école doctorale m'a vraiment répondu directement. ah Mais bien sûr, euh, si vous êtes enceinte, vous avez le droit à une année blanche, donc une année en plus pour mener son doctorat et qui compte pas dans le... <rire> et, et ça, j'ai quand même trouvé ça... Euh, pour le coup, assez assez, assez, assez étonnant et, et du coup, j'ai pas du tout été soumise aux mêmes pressions que, que d'autres euh, qui n'avaient pas ce genre de, de réponse. Voilà. Il y a eu déjà plein de remarques très pertinentes qui ont été faites euh, et je, je suis totalement d'accord avec ce que, ce qui a été dit par, par, par mes collègues. Euh, pour, au euh, bon, final, un peu répéter avec des mots différents un peu les mêmes euh, un, le même ressenti euh, en termes d'atouts. Moi, déjà, ce qui m'a aidé c'est bah, la présence de modèles féminins. Je pense que c'est euh, primordial et, que, à, et à toutes les échelles, que ce soit dans, dans la cellule familiale, mais aussi euh, au niveau de la société. Et je me souviens, là, quand j'ai eu, eu la Bourse L'Oréal, j'ai fait des interventions, j'ai participé à l'action de la Fondation L'Oréal pour aller faire des interventions dans des collèges et des lycées pour justement lutter contre l'autocensure vis-à-vis des carrières scientifiques et donc bah, je partageais mon expérience de femme scientifique, de, de ce que je trouvais super euh, ou pas d'ailleurs dans les carrières scientifiques et une des choses c'était qu'on demandait au tout début euh, bah, si elle connaissait des femmes scientifiques et on arrivait difficilement à avoir un autre nom que Marie Curie euh, qui sortait et pourtant euh, il voilà, y, y a aussi d'autres femmes scientifiques dont on pourrait parler donc je pense que ça c'est c'est quelque chose de très important. Euh, ensuite, bah, les modèles, moi, qui m'ont accompagnée aussi, donc ma directrice de thèse ou des mentors, justement, féminins ou masculins, avec lesquels je me suis sentie euh, bah, complètement justement légitime dans, ma, dans mes interrogations et aussi dans ma place euh, en tant que chercheuse. Et euh, aussi les actions directement dirigées pour les femmes. Et là, bah, la Bourse L'Oréal, l'UNESCO pour les femmes et la science, c'est des choses dans lesquelles on dit bah, il ouais, y, y, y a une attention qui nous est portée, on n'est pas toujours euh, obligé d'une certaine façon de batailler euh, dans le même champ euh, de bataille que, que, les, que les hommes et il euh, y a des choses qui nous sont réservées et, et, et, et ça, je me suis sentie euh, euh, voilà, euh, accompagnée un peu dans, euh, dans mon parcours. Euh, mais ensuite, euh, je voulais aussi euh, dire que bah, je n'ai pas une très longue expérience, mais peut-être que c'est parce que j'ai un biais que maintenant je suis sensibilisée et du coup, je, je remarque toutes les actions qui sont mises en place, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus euh, d'événements euh, autour de cette question de sensibilisation euh, à toutes les échelles, que ce soit à l'échelle du laboratoire, des instituts. Là, depuis janvier, j'ai déjà été euh, invitée à participer, à ne pas, pas être en intervenante, mais juste à, à participer, à assister à au moins cinq émissions euh, événements différents euh, autour de cette question-là, que ce soit par l'Institut de physique du Globe de Paris, euh, par euh, euh, l'université à Lyon, il euh, y a eu des événements aussi à, à l'ENS de Lyon, là il y a cet événement. Donc il y a des choses qui bougent et ça c'est extrêmement positif et, euh, et encourageant pour la suite. Et, et puis c'est aussi, juste pour partager ça, ce n'est pas quelque chose de purement franco-français, ça se passe aussi au niveau international. Et donc là, j'avais juste aussi, en, en, en regardant un petit peu ce qui se passait, j'ai vu qu'à dans un institut homologue d'un institut, l'INRA, mais au Japon, ils avaient aussi organisé depuis septembre dernier, deux journées expressément pour la place des femmes dans leur institut et l'importance que ça avait. Donc voilà. Bien, merci beaucoup à toutes. Donc, je tiens d'abord à vous remercier d'abord pour l'intérêt de, de vos commentaires et témoignages et surtout pour le respect du temps de parole qui fait qu'il nous reste 10 minutes si on veut tenir dans la 1h15 d'échange avec la salle. Et Pendant que vous préparez vos questions, moi, je vais juste faire un petit commentaire personnel sur un dénominateur commun de toutes vos interventions sur ce dernier tour de table qui m'a frappé C'est finalement le rôle du féminisme. En fait. et Je pense que ça aussi c'est le marqueur d'une époque, toute à des, degrés divers, à des degrés divers, vous avez mentionné le fait de, de différentes manières des, des formes de prise de conscience féministe en lien avec des groupes militants ou une forme de féminisme plus institutionnel, mais finalement qui intervient aussi comme un levier de dépassement de ces obstacles et je trouve ça intéressant. Oui, voilà. question. Au plus près j'ai un peu honte, j'ai déjà pris la parole moi, je suis embêté. Euh, j'ai une question qui, qui n'est en fait, pas vraiment dans le sujet mais que je pose malgré tout parce que le, euh, vous constituez un panel intéressant euh, du fait de vos origines sociales. Euh, voilà. Je me demandais si le tuyau dont on parle percé là, s'il n'y a pas deux canaux dedans en fait, si, euh, et on parle d'illégitimité etc. Qui, qui vient du fait d'être une femme dans un monde constitué autour de normes masculines. Qu'en est-il pour les, les femmes issues de milieux populaires, qui n'ont pas eu ces modèles-là, etc. Est-ce qu'il y a moyen de documenter les choses Et en fait, je pense à mes, euh, aux enquêtés qu'on a rencontrés, les chercheurs engagés, c'est là où on rencontre le plus d'hommes ou de femmes issues de milieux populaires euh, qui vivent les choses sous le mode du sacrifice pour compenser euh, des ressources défaillantes a priori. C'est ce qu'il avait déjà montré, euh, si ma mémoire est bonne, euh, Pierre Bourdieu et Monique Saint-Martin au sujet, donc dans d'autres contextes professionnels. Est-ce que vous avez dans vos relations, dans vos échanges, des moyens de documenter ça Est-ce que euh, c'est vécu différemment euh, chez des chercheuses issues d'autres euh, milieux sociaux voilà. Puisqu'il a été tellement question de figures de, de, de, de figure féminines. Alors, la façon dont je propose qu'on fonctionne, c'est qu'on prenne peut-être une batterie de questions et après, euh, chacune d'entre vous répondra sur ce qu'elle souhaite. Euh, oui. voilà, comme ça. Oui. Une question là. Oui, bonjour, Béline Paschini, je suis en doctorat d'archéologie à Paris 1. Euh, donc je voulais vous remercier euh, pour, euh, pour vos témoignages très intéressants. Et moi aussi, j'aimerais poser une question. J'aimerais des... enfin, faire une marque en fait, qui est un petit peu à côté, mais qui me semble importante sur la question de la légitimité du doctorant de manière plus générale. Euh, alors, je sais que c'est très variable selon les équipes de recherche, mais dans mon équipe de recherche, les doctorants sont considérés comme des étudiants, au mieux comme des enfants, au pire. Et en fait, c'est trois euh, séjours d'études aux États-Unis qui m'ont permis euh, de prendre conscience de ça. Donc j'ai fait trois séjours à Brown, à Columbia et à Stanford. Pendant lesquels je me suis rendu compte que les étudiants là-bas étaient considérés comme des collègues, comme des chercheurs. Et ça m'a vraiment libérée. Je me suis rendu compte que je me censurais. Et aujourd'hui, j'organise un colloque international de deux jours et je ne pense pas que c'est quelque chose que j'aurais fait si je n'avais pas fait ces séjours d'études à l'étranger. Vous parliez tout à l'heure de la force que ça donne. Et donc voilà, je tenais à souligner cet aspect-là. Euh, alors, moi, j'ai une remarque et une question. Euh, la remarque, c'est pour rebondir un peu sur la première question de Monsieur Devant, euh, sur le fait qu'il est vraiment important euh, de pouvoir présenter différents profils et différents niveaux de carrière et qui, je pense, est vraiment un point de départ pour résoudre les problèmes de culpabilité et de représentativité de façon à ce que ce soit euh, le plus représentatif au sein de colloques. Euh, moi, personnellement, j'ai un parcours de, euh, de chercheuse aussi. Hein, j'ai un doctorat, mais que j'ai arrêté la recherche par choix. Euh, et j'aurais aimé, euh, justement, euh, au cours de ma thèse, avoir eu des, euh, des exemples euh, de, de femmes ayant réussi, mais pas forcément étant euh, les plus publicitées. Euh, pour moi, la réussite n'est pas euh, associée à l'élite, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Maintenant, ma question, euh, c'est que certaines d'entre vous font partie d'un comité. Euh, Est-ce que ce comité a été mis en place, enfin par qui euh, a été décidé de mettre en place ce comité, en fait euh, Était-ce une initiative du laboratoire, de l'institution euh, Pour vous, euh, pensez-vous qu'il faudrait que ce soit une obligation qu'un comité soit mis en place systématiquement dans tout laboratoire et toute institution Et quelle est la place des hommes dans ce comité Oui, moi j'ai aussi, euh, bonjour, May-Maurice, euh, directrice de recherche CNRS, euh, mais je suis aussi adhérente de l'association euh, Femmes et Sciences. Et euh, je voulais faire un commentaire et après une question générale. Dans ce que j'ai entendu, moi il y a deux choses que je retiens à part le féminisme. C'est euh, l'importance du soutien donc, du mentor, donc, enfin, de, peu importe la définition du mentor, mais l'importance de ce soutien au cours de la carrière à tous les stades. Et l'autre point, c'est la, la, la sensibilisation euh, au rôle modèle, au modèle de femmes scientifiques, le fait qu'il existe un vivier euh, important. Donc, nous, à Femmes et Sciences, vous parlez de l'exposition euh, Femmes Mathématiques. Nous, à Femmes et Sciences, c'est vrai que je, je voulais préciser pour tout le monde. Cette année a été réalisé un ouvrage, euh, une brochure avec 40 portraits de femmes scientifiques. Donc ça c'est quelque chose qu'on qu qu peut diffuser, que tout le monde peut demander auprès de Femmes et Sciences et l'idée c'est vraiment dans cette association d'aller vers les plus jeunes jusqu'aux plus âgés pour sensibiliser, nous on va régulièrement dans les classes voir des collégiens ou des lycéens pour également leur dire qui d'autre vous connaissez à part Marie Curie Et après, on a des petits diaporamas tout simples où on leur dit bah, regardez, tel a fait ça, euh, Françoise barré a HIV. Enfin voilà, on leur donne des noms parce que c'est éduqué. Je crois que c'est important d'éduquer. Euh, donc la question que j'avais, c'était par rapport, euh, on va dire, à l'importance du soutien, euh, peut-être pour les, les plus jeunes, euh, si vous aviez, qui n'ont pas nécessairement eu beaucoup de présence féminine. Euh, si vous aviez eu un réseau de femmes, pas nécessairement de votre discipline, hein, mais des femmes scientifiques, physiciennes euh, ou proches, ou physiciennes pour la mathématicienne et mathématiciennes pour la, la physicienne ou chimistes, peu importe. Si vous aviez un réseau de femmes un peu plus expérimentées euh, avec qui partager euh, cours de déjeuner, par exemple, une fois par mois, etc. Est-ce que vous pensez que ça aurait changé un petit peu votre regard euh, sur votre situation actuelle On peut. Oula, oui. On va peut-être pouvoir prendre une ou deux dernières questions après faire s'arrêter, sinon je ne vais pas pouvoir donner la parole aux intervenants. Euh, bonjour, Elise Brunel, je suis chargée de mission euh, égalité des sexes au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et je voulais juste préciser par rapport euh, aux référentes égalité que vous aviez évoquées qu'il y a de plus en plus de dispositifs de prévention et de traitement des violences sexistes et sexuelles qui sont mis en place dans les établissements, donc avec, en général, la personne référente à égalité, mais aussi les associations des enseignants et des enseignantes de chercheuses, le CHSCT, la médecine de prévention, etc. Et que ça va devenir obligatoire dans les prochaines semaines, puisqu'il y a une circulaire qui va arriver là dans quelques jours, qui rend obligatoire l'existence d'une cellule d'écoute dans tous les établissements. Et en fait, je pense que tous ces processus euh, internes où on met en place euh, ce genre de dispositif, où du coup, il faut mettre en relation euh, à la fois des personnes, euh, du personnel administratif, à la fois des enseignants-chercheurs, des étudiants, les assos, la médecine préventive, ça peut vraiment euh, aider à faire bouger un petit peu les climats euh, sexistes dans les établissements. Voilà. Alors, je suis Anne Chul, j'ai été directrice de recherche au CNRS en astrophysique nucléaire et je suis actuellement retraitée. Mais je milite dans plusieurs associations, dans Femmes et sciences, à la SFP, la Société française de physique, dans la commission Femmes et physique et dans le syndicat des chercheurs scientifiques, le SNCSFSU. fsu euh, Et je voudrais, alors, par rapport à ce qui vient d'être dit tout juste, je voulais intervenir en disant que c'est très important d'associer les associations parce que ce n'est pas toujours euh, possible de rester simplement avec un référent, par exemple, de l'école doctorale, parce que quelquefois, il peut être partie prenante aussi dans le problème et donc avoir des associations sur les, vers lesquelles ces victimes peuvent se tourner, c'est vraiment vital et que ce soit affiché pour que les personnes sachent vers qui pouvoir se tourner aussi. Mais je voulais intervenir sur un autre point qui n'a pas du tout été abordé, même s'il y a plusieurs personnes qui sont dans des dans des sections de, de recrutement au CNRS, par exemple. C'est l'évolution et la, la nature des critères de sélection. On a parlé un petit peu de la mobilité tout à l'heure, qui est un critère très fort de sélection. Et je dirais que euh, il y a un point qui est important. Ce qui est important, c'est la mise en valeur d'une personne dans la plupart des critères de sélection. Et pourtant, le travail de recherche, c'est souvent un travail d'un groupe, d'une un, petite collectivité. Et, ce qui, et cet aspect-là, de, de faire en sorte que cette collectivité ou ce groupe puisse réussir à sortir quelque chose, c'est jamais reconnu dans aucune... Dans aucun comité de sélection. Et pourtant, c'est quelque chose qui est très important dans la vie de la recherche. Et je crois que ça, tant qu'on masquera tous ces problèmes et qu'on ne restera qu'au niveau de l'individu tout seul, euh, il y aura aussi des biais euh, qui sont femmes ou pas toujours femmes, parce qu'il y a aussi des hommes qui permettent à une collectivité de bien tourner. Et, et, et si on... Et actuellement, je dirais, on est en train d'aller plutôt vers une aggravation du problème parce qu'on met tout le monde en compétition, alors qu'il faudrait faire des collaborations. Et ça, c'est vraiment une chose très différente. Et, et je voulais vraiment intervenir sur ce point-là. Je vous remercie. On va devoir s'arrêter là parce qu'on a dépassé le temps de la table ronde. Euh, Est-ce que certaines d'entre vous souhaitent réagir sur des points précis qui ont été évoqués Peut-être euh, rapidement, on peut prendre peut-être deux minutes euh, pour... Euh moi, je veux dire trois choses au début je suis complètement d'accord avec vous euh, sur la, le rôle des collaborations et je, je vous jour que je me batte pour la reconnaissance de ça dans le comité national et c'est très très dur et je suis d'accord avec vous que le problème s'aggrave. Là aussi oh, on peut faire des liens, c'est un problème pour les femmes, pour les hommes aussi, aussi pour les collaborations entre les femmes et hommes, parce que les hommes peuvent se sentir que la femme cela beaucoup plus valorisée il y a beaucoup de problèmes là c'est vrai, euh, c'est un très bon point. Pour la... Euh, la représentation de, des hommes dans le comité de la parité des choses comme ça et je veux juste dire qu'il y a beaucoup des hommes qui sont plus féministes et soutiennent des femmes beaucoup plus que beaucoup de femmes c'est pas que les femmes sont pour les femmes les hommes pour les hommes il y a toutes les quatre possibilités et il faut être conscient de ça que pas toutes les femmes sont, euh, sont militantes et pour le niveau populaire les, gens, les chercheurs qui viennent de, de, de niveau populaire, c'est un très grand problème. Et bon, je ne connais pas beaucoup de chercheurs qui restent dans la science, qui, qui viennent de la niveau populaire. Et moi, personnellement, je peux noter les fois quand mes parents m'ont acheté des, des livres, quand m'a payé les frais d'inscription pour une conférence. Et donc je pense que ça devient beaucoup plus, plus dur et aussi il y a cette pression de faire quelque chose utile qui apporte d'argent avec sa vie dans la médecine, l'ingénierie plutôt que la recherche. Donc ouais, Bordieu a parlé de ça, je, je pense qu'on n'a pas beaucoup avancé. <rire> Ouais, très rapidement. Oui, Je voulais juste euh, réagir sur euh, deux points sur la question de la légitimité toujours et, et je suis entièrement d'accord et c'est pour ça que c'est toujours un, important de, de bien mettre à place ces mécanismes là c'est qu'évidemment les choses se chevauchent, se superposent et c'est sûr que euh, le, le, la hiérarchie très forte qu'on entretient euh, en effet entre les, entre les, les, les chercheurs d'une part les, les doctorants étudiants comme vous l'avez bien exposé d'autre part euh, clairement, elle, elle joue un rôle, elle renforce, et d'autant plus que les doctorants sont en partie majoritaire des doctorantes <rire> et, et, et, et l'inversé. Donc, bien sûr, ça, cette, cette, cette, cette, vous l'avez dit, c'est différent dans d'autres pays. Donc, cette quelque part, culture hiérarchique dans, dans les universités, elle, elle, elle renforce encore ce, ce, ce, ce, cette disparité-là, ces, méca enfin, ces mécanismes de domination, etc. Euh, mais, mais, et là-dessus, je pense qu'un levier, enfin, dans, dans ce que j'ai pu observer euh, dans le bon labo et ailleurs, c'est les projets au plus horizontaux, les, les projets communs, les projets de recherche euh, qui associent justement doctorants, euh, euh, chercheurs, post-docs euh, et qui en général participent un peu, de, de pas complètement, hein, parce que ça reste présent, mais un peu d'atténuer de, de, euh, ces rapports très hiérarchiques. Mais là, il y a un autre problème qui se pose aussi, c'est l'accès euh, à l'information et la participation à ces projets. Euh, et là, c'est vrai que si on n'est pas dans un, une dynamique relationnelle, de présence physique, etc., c'est compliqué, en fait, de, de savoir comment être inclus dans ce type d'initiative. Donc ça pose après la question du, du, des canaux d'information, de, de, de, de l'accès à cette information, de la manière dont on, on sélectionne en effet les, les personnes qui vont faire partie de, ces, de ces, ce, ce genre d'initiative. Donc, voilà, pour dire que je une petite esquisse, de, un petit complément à ce que vous avez dit, je suis entièrement d'accord. Euh, sur, sur les questions un peu des, des, des, des modèles, de la manière dont on présente les modèles de femmes, euh, et c'est un peu aussi en lien avec les différentes origines, même si bon, ce n'est pas totalement dans le sens que vous le posez, euh, c'est que je crois qu'il y a vraiment un effort à faire justement sur euh, la manière dont on présente ces modèles féminins, dans un sens justement qui soit sans doute moins élitiste, au sens où, on le disait tout à l'heure, les superwoman, qui par la, je suis d'accord, la persévérance c'est important, etc. Mais quand on, on, on montre des modèles de femmes comme ça où on dit voilà c'est parce qu'elles se sont battues parce qu'elles ont des talents énormes parce que c'est pour ça qu'elles en sont là, en fait c'est exactement l'effet inverse. <rire> et, euh, et, et au contraire, ce qu'il faut montrer c'est les, les ressources, les appuis, les, tout, tout ce dont elles ont bénéficié pour, pour, pour être là où elles sont. Et c'est là où on, on, on réouvre le champ aussi à, à des femmes d'autres catégories sociales. Euh, qui, sinon, se sentent complètement exclus en fait. De... Parce qu'évidemment, on sait qu'à la base de ça, il y, y a le capital familial, il y a la confiance, il y a, y a tout ça qui, qui est quelque chose qui est profondément inégalitaire. Donc je crois que sur le, la manière dont on, on promeut ces modèles, il euh, y, a, y a sans doute euh, beaucoup à, à faire aussi. Merci. Ce on va malheureusement mmh. devoir euh, s'arrêter là. Euh, donc, je tiens à vous remercier encore pour euh, ces témoignages très riches.